to do Mais tu sais ce qu'elle fait pour avoir tout ça Elle, pour... Elle vend de la drogue. Mais... Pour une... non, non c'est pas est une histoire, une histoire de jeu les Ah! going ah! L'homme, l'argent, les enfants, aujourd'hui cette fois tu as fait sa petite épreuve, mais gens dire que tu es le il est temps pour toi, mais tu vas avoir la paix. Tu as défié de nombreux bras qui se baissaient. Tu as relevé les genoux qui se pliaient. Et maintenant que c'est à ton tour, tu as abattu. Job, ressaisis toi Job, mon ami. Job, le je bouche. Ta de Dieu Moi, j'ai vu. Ceux qui sèment toujours l'iniquité moissonnent la méchanceté. Okay. Ils en recortent les fruits que voici. Les voici, Le lion a beau le feu a beau les dents du lion se sont brisées. Les expériences se dispersent. Et de Dernières années, Jean reçut de l'éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans le projet. Il posséda 14 000 pirevilles, 6 000 chameaux et 8 000 fleurs de feu et 1 000 adresses. Il y eut 7 fils,